Salut à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Il y a quelques mois de cela, on a pu tester le player de Vialet, compris dans l'offre Freebox Delta. Je vous en avais dit un petit peu ce que j'en pensais, si vous n'avez pas vu la vidéo, elle se trouve juste ici. Et aujourd'hui, on va maintenant tester le routeur, le modem, le serveur, je ne sais pas comment vous l'appelez. Mais ce qui s'accompagne du player de Vialet, c'est-à-dire voilà cette espèce de galet qui va vous permettre d'obtenir le wifi partout chez vous et euh, qui va gérer finalement votre connexion internet on va voir ce qu'il a dans le ventre on va commencer tout d'abord par ses caractéristiques techniques alors vous vous en doutez je vais pas vous énumérer la liste très longue des caractéristiques techniques de ce modem je vais essayer d'en récupérer l'essentiel le principal ce qui est à mes yeux le plus intéressant sur ce modem bien évidemment si vous voulez les caractéristiques complètes du produit rendez vous sur le site de Free. on commence directement par des ports ethernet et pas n'importe quel port ethernet sur celui ci vous des ports 10 gigabits d'après Free et son discours marketing. Cette box à ce niveau-là a 10 ans d'avance. À ce niveau-là, vous allez comprendre pourquoi. On Retrouve ici du Wi-Fi AC, tri Il y aura deux bandes 5 GHz et une bande 2,4 GHz. Mais malheureusement, pas de Wi-Fi 6. C'est là où je faisais référence aux 10 ans d'avance. Au niveau du Wi-Fi, c'est pas 10 ans de retard, mais en tout cas, c'est certainement pas 10 ans d'avance. Ce petit boîtier fait également office de serveur NAS. Ça veut dire que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur jusqu'à 4 disques. Moi, par exemple, j'en ai mis un de 1 Tera. J'ai acheté un disque sur le site de Free et je suis venu le placer directement à l'intérieur ou quoi que non non c'est eux qui l'ont placé à l'intérieur au moment où j'ai fait ma commande de cette freebox et puis je me suis amusé à faire des speed tests d'envoi de fichiers en local et pour vous donner un ordre d'idée en wifi j'ai transféré 1 giga en 38 secondes j'ai pas forcément de chiffre de référence ça me convenait à l'intérieur de ce boîtier on retrouve un processeur quad core ARM V8 bon c'est bien c'est bon à savoir et là on s'attaque à la grosse particularité à la caractéristique technique qui m'a vraiment vraiment fait envie sur ce boîtier c'est que dedans à l'intérieur vous retrouvez un modem 4g et je vais vous expliquer par la suite mais c'est un excellent point et c'est un des seuls sur le marché actuellement à faire ceci et enfin ce boîtier permet la domotique avec l'intégration d'un hub domotique bon là aussi je me suis pas trop penché là dessus parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse à court terme bon et puis à la derrière ce boîtier finalement qu'est-ce qu'on retrouve en termes de connectique filaire on retrouve 4 ports gigabit ethernet deux ports usb c 3.0 et un qui est dédié au free plug hein, vous savez ces petits boîtiers free, Si vous avez déjà eu une freebox qui vous permettent d'alimenter finalement votre freebox alors ils ont aussi une autre fonction qui est un petit peu plus obscure pour moi mais je vous laisserai chercher un port usb 3 alors une cage sfp plus 10 gigabit par seconde bon là aussi c'est un peu obscur je vous les donne hein, ces caractéristiques techniques mais encore une fois c'est un petit peu un couteau suisse ce boîtier donc je vous laisserai vous renseigner si ça vous intéresse Bien sûr, il intègre également un lecteur NFC, une base DECT. Ce boîtier intègre également des free plug CPL. Et comme je vous l'ai dit, il permet d'intégrer jusqu'à quatre disques durs à l'intérieur pour notamment la fonction serveur NAS. Alors, on va passer directement au point positif ou en tout cas ce que j'ai aimé. Sur ce boîtier Freebox. Vous le savez peut-être, j'ai pas la fibre, j'ai qu'une connexion ADSL et je vous ai parlé dans les caractéristiques techniques de l'apport de la 4G à l'intérieur de ce boîtier pour finalement suppléer la DSL quand le réseau n'est pas très bon, quand votre débit n'est pas très bon. Et là, c'est très clairement ce que j'ai adoré sur cette box. D'un simple détour sur l'application mobile de cette Freebox, vous pouvez activer ce modem 4G qui va venir aider votre débit ADSL, je m'explique. Par exemple, votre débit arrive à saturation, vous êtes par exemple en train de télécharger quelque chose, la Freebox remarque que vous êtes saturé au niveau des débits ADSL et apporte en plus tous les bienfaits et le débit de la 4G à votre connexion. Alors forcément direz-vous, il faut bien capter le réseau free. C'est pas faux et encore que chez moi, je ne capte pas forcément très bien. Alors il y a une antenne qui est pas si loin que ça mais euh, en règle générale sur un smartphone je capte une, deux barres grand maximum du réseau free mais je suis en 4G et donc finalement ça fait très bien le taf. Ce boîtier me permet par exemple, par moment, bien sûr quand le réseau n'est pas saturé en période de confinement, il est saturé ou proche de la saturation mais dans les meilleurs cas j'ai pu multiplier par 5 je, je dis bien 5 mon réseau internet ou en tout cas mon débit internet et ça je dois dire que c'est un véritable bonheur notamment quand vous faites des téléchargements ah bah oui forcément vous allez gagner beaucoup de temps en multipliant par 5 votre débit et encore si vous captez encore mieux les réseaux free j'imagine qu'on peut encore le doubler alors par contre il y a des petites limitations on n'est pas dans ce que j'ai pas aimé mais en effet j'ai remarqué des petites limitations dans cet usage de la 4G. Par exemple, quand vous allez regarder du streaming ou que vous allez jouer à des jeux sur Internet, vous pouvez remarquer une augmentation du ping, c'est-à-dire de la latence, ou encore remarquer une certaine instabilité et des pertes de qualité quand vous regardez du streaming. Alors ça, c'est dû à quoi finalement la 4G, c'est bien, et c'est pas très stable et c'est certainement pas aussi stable qu'une connexion ADSL, bien qu'une connexion ADSL soit pas non plus la plus stable du monde. Mais la 4G, on est encore plus bas que ça. Peut-être qu'un jour, avec la 5G, ça résoudra le problème. C'est certainement le cas d'ailleurs. Mais pour l'instant, la 4G, vraiment, dans mes usages, m'a vraiment apporté un bienfait, surtout sur les téléchargements. Également, en point fort sur ce boîtier, on retrouve le Wi-Fi et notamment la portée du Wi-Fi. Alors, faut dire que j'ai une maison qui était assez grande. Bon, certes, c'est pas des murs qui font plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur wifi passe proche des 100% partout dans la maison, au minimum on est à 80% au bout de la maison donc autant dire que c'est vraiment tip top et en plus de ça, comme je vous l'ai dit dans les caractéristiques techniques, on retrouve ici un wifi tri band donc ça va vous permettre vraiment de vous organiser si vous avez différents appareils, les mettre pas forcément tous sur le même réseau et de vous organiser pour pas saturer votre réseau local. On en est habitué chez Free, également en point fort on retrouve une interface de configuration de la box qui est ultra claire, ultra complexe Notamment, vous retrouvez une fonctionnalité que j'aime beaucoup et c'est, je crois, la seule box qui intègre aujourd'hui ce genre de fonctionnalité. Parce qu'il faut dire que oui, je suis allé chez Orange, je suis allé chez Bouygues et je suis autre part chez SFR et j'ai jamais retrouvé cette fonctionnalité-là. C'est la possibilité de finalement diagnostiquer l'état, le parc informatique qui est connecté en Wi-Fi ou même en filaire sur votre box. Je m'explique. Par exemple, vous avez un débit qui est pas dingue comme le mien. Vous vous rendez compte que votre débit est encore moins dingue que d'habitude. Vous vous dites que un appareil sature certainement le wifi ou sature finalement la connexion internet vous faites un petit tour sur l'interface de configuration de votre box soit via votre navigateur internet soit via l'application qui est, Tetre, qui est pardon, extrêmement bien faite et là vous allez avoir la possibilité de regarder quel appareil est en train de pomper votre connexion internet et après de vous même vous allez pouvoir le déconnecter du wifi pour pouvoir récupérer la pleine puissance de votre débit ADSL qui est pas déjà dingue donc ça c'est vraiment bien et ça permet finalement d'éviter de s'engueuler avec tout le reste de la famille en disant ouais qu'est-ce qui est en train de bourrer la connexion, on est d'accord. Et enfin, en point positif, en tout cas, ce que j'ai aimé sur ce boîtier, c'est finalement toutes ces connectiques. Il est assez bien loti. La finition du boîtier est tout à fait correcte. Bon, le boîtier est blanc. C'est vrai que si vous avez un ensemble noir en termes de mobilier, bon, c'est un peu dommage. Et attention surtout à la box. Euh, je trouve que sur les photos, elle fait beaucoup plus petite que ce qu'elle est en réalité. Et vous voyez par rapport à ma tête ou ma main, elle est quand même assez grosse. Et c'est parti. Maintenant, on va parler de ce que j'ai moins aimé sur cette box internet. Hein, c'est pas ce que j'ai détesté, mais vraiment, il faut titiller des fois un petit peu le matos et se rendre compte de y a, y a certaines choses qui ont un petit peu chagriné alors la box n'affiche plus l'heure alors je sais pas si vous avez l'habitude d'avoir une freebox vous mais on a eu, toujours eu l'habitude sur les boîtiers freebox d'avoir l'heure qui s'affichait alors l'heure s'affiche pas tout le temps et quand tu l'as quand Tu touches finalement le devant de la box, ça s'affiche, et puis des fois, quand tu touches rien, elle s'allume quand même. C'est assez incompréhensible. Il y en a pas mal qui en parlent sur les forums et qui comprennent pas trop pourquoi de temps en temps elle s'allume sans qu'on lui demande. Bon, donc ça donne l'heure de temps en temps. Si vous touchez, ça donne l'heure, mais ça donne pas l'heure tout le temps. Et c'est vrai qu'on s'était presque habitué à ce qu'on ait toujours l'heure en regardant la Freebox, donc c'était sympa aujourd'hui. C'est plus le cas. Et puis enfin, forcément, le prix. Alors, ça se paye. Hein. Euh, je sais que ce, ce boîtier est disponible pour les offres, donc Freebox Delta donc avec le player euh, de Vialet. Elle est également, enfin en tout cas ce boîtier est également disponible avec euh, les offres Freebox euh, Delta, non Freebox Delta S, je crois que c'est ça. Enfin, J'ai du mal à m'y retrouver dans leurs offres, mais en tout cas voilà, il y a deux offres qui proposent ce boîtier. On est quand même à peu près à 49 hein, euros, quelque chose comme ça. On, on approche les 50 euros, ça reste quand même assez cher, on est quand même sur une box on va dire haut de gamme. Donc voilà, si euh, le prix est trop élevé, n'oubliez pas voilà, Free propose toujours d'autres box, euh, des box un peu plus anciennes mais des box qui fonctionnent toujours aussi bien et qui arborent également la même interface euh, de configuration. Hein, je vous parlais de ça dans les points positifs mais c'est la même interface de configuration pour les autres box donc vous bénéficiez également de certaines fonctionnalités dont la fonctionnalité que j'ai beaucoup aimé de diagnostic et de pouvoir finalement voir qui est en train de pomper votre wifi au sein de votre foyer pour éviter de s'embrouiller ou bon, en tout cas de s'embrouiller mais de manière euh, justifiée. En conclusion de ce boîtier je l'ai beaucoup aimé alors forcément j'ai pas pu l'exploiter à fond parce que j'ai pas la fibre. La fibre arrivera très prochainement, ou en tout cas elle est déjà installée, mais bon des complications suite au confinement, vous vous en doutez mais lorsque la fibre arrivera, malheureusement Free ne proposera pas euh, la fibre pour l'instant chez eux donc je partirai. partirai je partirai chez Orange et euh, je vous ferai peut-être un, un test également de la Livebox 5 hein, parce que je l'ai déjà reçu, elle est en train de prendre la poussière, j'espère que très bientôt la fibre sera installée chez moi et que je pourrai vous en dire un peu plus, mais en conclusion de ce boîtier j'ai beaucoup aimé, certes c'est une offre assez c'est cher, mais c'est une offre très complète, très haut de gamme. Malheureusement, c'est vrai qu'on regrettera l'absence de Wi-Fi 6. On trouve ça complètement dingue qu'il n'y ait pas de Wi-Fi 6 sur ce boîtier. C'est aberrant. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit dans mes points négatifs, mais ça en fait partie. Pour une box qui se veut aller au-delà des 10 ans, enfin qui, qui voit 10 ans en avant, à ce niveau-là, non. En tout cas, j'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like pour soutenir la chaîne. Et puis d'ici là, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao